Do ré la, fa mi sol, mi mi si, do ré sol, do ré ré, do mi mi, do fa fa, do sol sol, do la la, do si si, ré ré do, ré ré mi, ré ré fa, ré ré sol, ré ré la, ré ré si.